T'es parti, et en quoi t'y compatis Le saint peace, Moïse, Chizungu Chiza Repose un peu Repose un peu J'ai si mal au fond que j'ai du mal à comprendre Et surtout imposé la mort mais on ne pourra pas me proposer l'oubli Tu vis partout à moitié couché dans mon paradis Ton image restera ancrée en moi, t'es les cicatrices Dire de t'oublier ça fait mal de te voir partir chaque plaisir a un nouveau départ Mais chacun perdit ton désespoir Vincent soir les femmes du tard Vita après on s'est rappelé les rangs de toi Je te perds à ma manière Repose en paix frère de valeur Que la terre te soit plus légère Qu'un gramme de couteau Le désir prend du cœur Et n'oublie pas que nous t'aimons Repose en paix Moïse Tizung Repose en paix les larmes le monde devient si petit. Tu es parti et tu es couché au paradis. Tu es parti sans me dire au revoir. J'aurais voulu encore et encore te revoir. Mais la mort ne prévient pas. J'aurais voulu que tu suives à chacun de mes pas. Mais le destin est inévitable et la mort inéliquitable, mon frère. L'amour ne dément jamais ton avis Il agit toujours dans le silence Ton absence est douloureux mon grand frère Moïse et On a versé les larmes pour amener ton âme Qui est dans l'inconscience Trois jours tu es parti pour toi Nos prières restent toujours les mêmes Une vie éternelle dans une autre galaxie ton âme s'est envolée dans l'espace, Surmontant les surfaces et arrachée à tout jamais des châtiments des humains. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir te ramener sur terre et t'accompagner dans l'univers et l'infinité, mon frère Moïse. Que ton âme repose en peu. Je te perds à ma manière. L'amour c'est une balle rapide. Mes soldats à la parade, oh. ça fait mal. On a besoin de toi, on a besoin de toi, on a besoin de toi, on